Allo? Mais attends, je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. C'est bien vrai. Oui, oui, oui. Ils ont vendu l'héritage. J'ai pris ma part. Les 12 millions qui me reviennent là, j'ai pris. Mais dans les 12 millions, je dis, je vais te donner 2 millions parce que tu es ma copine. Tu dis de te donner 5 millions, 5 millions. Dans... Ça veut dire quoi? Non, non, non, non, Si tu ne veux pas les 12 millions, les 2 millions du moins, je te jure, je prends les 2 millions, je vais dans une mosquée, je remets aux orphelins. Ça veut dire quoi tout ça Oh ah, L'héritage qu'on qu a vendu, on m'a donné ma part pour pouvoir entreprendre quelque chose. Tu veux que je te donne 5 millions Moi-même, j'avais des dettes Non, non, non, non, non, non, non, non, ma chérie. Ça veut dire quoi Bah oui Ça veut dire quoi Demoiselle je vous en prie. Pourquoi? Comment allez-vous? Hein? Ça va, ça va tranquille. Oui, bien. <musique> On fait comme on on On mon champagne, on fait des des On fait mon champagne, des des à d'affaires. Ok, ça commence. Je suis un Et ça commence. C'est Non, on ça. Non, mais tu te payes pas Non, je, vais, de façon, je vais, Pardon, Alizia, de te paye, demain. Attends dois, j'ai deux heures. Oui, pour la dernière fois. J'ai une prestation demain. Demain, là, je te jure, je vais ma prestation. Je vais, je te paye. Mais enfin, cette fois, tu dois payer. Non, pas de produit, je viens de choper ça, d'accord Même je, je ne veux pas payer. C'est Ok, chérie. Je, vais, ouais, je, vais, ouais, je vais est euh, -y, est Il Il Ok, il n'y a pas de tu <Okay>. n'as de... okay. <voix> On a ça, mon frère. On a de On Mais tu es Difficilement. Tu n'arrives pas à payer l'argent de belge. Tu as Bah, on les 9 mois de quelqu'un. Tu bébé, tu étais trop. Ah bon, tu trouves, j'étais bon. Je te jure. Tu n'étais pas aussi mal, tu étais oh. trop bonne aussi, hein, ma chérie. Merci, tu ouais. es super. Ouais. Tu sais, c'est que tu mis mon chemin. Dieu m'a Dieu m'a ton chemin. Ah bon, oui. tu trouves Avec ce qui se passe maintenant, j'allais voir ma meilleure potesse pour lui raconter que mon propriétaire m'a renvoyé. Ah donc tu avais un problème de propriétaire. Là. Mais, tu m'as non Allô? Oui Je n'en dis combien pas Je n'en dis combien pas C'est vrai, ils ont vendu l'héritage J'ai pris 12 millions ma part, ce qui me revient Mais dans les 12 millions je dis je te donne 2 millions Ma chérie, et tu dis forcément je dois te donner 5 millions Comment ça Moi j'avais des problèmes Tu es ma chérie, c'est pourquoi Et si tu refuses les 2 millions, je te jure Je vais dans une mosquée, je remets aux orphelins Et c'est fini, ça veut dire quoi Embêtement. Oh. Oui Tu n'as pas compris quoi Tu as parlé de deux Oui C'est ce que tu disais pas la chose que tu disais là-bas. C'est la même non Ce que Oh, oui, oui, oui. Au fait, tu ne me... Attends, tu ne me connais pas Qui es-tu uh -huh. Mais c'est Timénie L'acteur L'acteur, le L'acteur international, c'est moi Demain, maman. demain, demain là, mmh. j'ai une prestation, tu comprends mmh. Et normalement, c'est ah ouais. Le... c'est ouais, le scénario de demain là. Je suis en train de répéter, je suis en train de faire une répétition avec ma collègue. Au fait, c'est le scénario, c'est le... Oui euh... Attends, attends, attends. Oui Scénario Je dis c'est le scénario de demain, <rire> je t'ai dit j'ai une prestation, c'est le scénario de demain là. Cénario. Je suis en train de répéter attends. avec ma collègue, attends. non Oh ah. C'est le scénario oui. Fait tout ça là, là Moi je ne sais pas Les 2 millions, les 200 000, là, les 15 000, tu vois Attends, on comprend là Donc c'est parce que toi tu as entendu, je, je disais 2 millions je vais te donner hein, C'est pourquoi tu veux que je te paye le loyer Moi je dois dans la maison familiale Moi je fais comment après Comment tu fais comment quoi Mon loyer je fais comment ah, hein C'est quel problème j'ai avec je toi fais comme on va, Je fais comment, moi je fais comment C'est quoi cette bêtise je, c est, c est, Viens là, viens là, viens là. Ah Ah quoi? C'est pas ça! C'est ah, sa salut, ça ouais! Va... Ah! salut, ma... salaud! Oh, Abyss! Abyss! Oui, Immanuel! Ouais! Oui, t'es, t'as fini! Oui, j'ai fini, oui, toi là, c'est la... la... la ah, ma... ma... la... moi, tu Elle a pleuré de bruit, moi j'étais en train de prendre mon appel, j'ai presque l'assaut que je suis en train de faire des répétition. Euh, elle, a entendu, elle a entendu 2 millions. Mais tu as dit 2 millions pour moi. Hein. Elle a entendu 2 millions, 5 millions, 15 millions de téléphones seulement. Elle s'est dit elle ne te connaît pas. Elle ne moi je suis Tu n'en bah, pas une, avec une femme au, au à eh? Tu vois que toi tu, toi, tu es mauvais. Et tout Il faut respecter. Ça, si vous prenez l'argent, l'argent parle avec moi. Tu pas un parent. Toi, regarde, 10 le moi Je tu un parent. Il C'est bon, là, pardon. Eh, Tata. Tata, viens, viens. S'il te plaît. Angélique. Angélique. S'il te plaît. S'il te, te plaît, mais je te parle, non Ose m'appeler Mais au fait, tout à l'heure, j'ai démarré, j'ai remarqué que j'ai plus des Donnez-moi 200, 500, je vais prendre. Moi, te donner de l'argent. Tu m'as que foutu avec moi Tu dans un hôtel Tu baises avec moi Tu me parles de scénario Après, tu me demandes de pour ta caméra Dégage C'est monsieur qui bien malentendu, Miss Segbauer Tu dégages Moi, je suis un humoriste, dont j'étais en répétition. Tu ressembles à un appel en absence. Il quoi tu ressembles Fils de Jonke, un délinquant. Merci. Amenga ou faton. nous. quelqu'un. Merci, en bêtement! On fait comme on à moi ma no